Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui a son plaisir dans la loi du Seigneur, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des impies, ils sont comme la paille que chasse le vent. Aussi les impies ne resteront-ils pas debout au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des Justes. Car le Seigneur connaît la voie du Juste, mais la voie des pécheurs mène à la ruine.